Voilà, euh, bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de euh, notre ville sur City Skyline. Euh, on se retrouve euh, donc euh, bah, en train de continuer à attirer des touristes dans notre ville. On a fait un petit quai juste avant. et euh, On a mis un petit peu des bâtiments touristiques, genre. Non, pas un hôpital, c'est pas touristique. Euh, la fontaine de vie de mort, il y a que d'autres. Il y a là le centre de la science, tout ça, des sciences. Voilà, plein de trucs comme ça. On était en train de parler de Mix Gaming Pro, enfin avec G Mix Gaming Pro, euh, de sa rupture amoureuse, apparemment euh, douloureuse. Euh, et euh, voilà, voilà, euh, moi, euh, bah, ma ville se porte, euh, on va dire, assez bien. Euh, ça va à peu près, et j'allais construire un cinéma. Tu es là, mon petit cinéma. Oh oui, directement là. Bim. Ah oh, ça c'est bien ça, bim, un cinéma. Ah oui. Ça a été la même chose, elle m'a dit quand je te disais, je t'aime, c'était pas vrai. Eh bien, euh, c'est triste d'être hypocrite, oui c'est vrai, c'est assez triste. Euh, bon. Ah mais ça, t et ça continue de pomper là Parce que l'épisode d'avant, euh, l'eau arrivait arrivée jusque là, j'ai remis les pompes, du coup l'eau est partie, et là ça pompe tout le long. Enfin, ça fait baisser le niveau, du coup, euh, voilà, c'est un, un peu compliqué quoi. Euh, là, qu'est-ce qu'on va faire On peut faire une grosse route jusqu'au bord. Ah, je sais ce qu'on va faire. Alors, attendez, on va, fa on va essayer de faire un truc. Bim, bim. Bim. Hop, euh, là, des routes. Ça, sens unique. Ah! Ah, mais non, je sais, comme ça, oui. Voilà, là, ensuite là, et là, ensuite là. Voilà, et là, ça nous fait une avenue toute droite, bien propre. Hop, voilà. Et là, on raccorde. Voilà. Euh, Est-ce qu'on doit raccorder là On va raccorder une route là. Et puis ça m'a l'air d'être bon. On va remettre un petit peu tout ce qu'il y avait là. Et hop, hop. On avait des maisons là. Ici des maisons aussi. Ici très peu de trucs. On va casser la route. Hein, parce que ça sert à rien. Et elle aussi. Voilà. Ici on va mettre des bureaux. Alors là c'était un magasin. Là, c'est des bureaux. Euh, en plus, elle m'a trompé rien que d'y penser. Oh là là <rire> oh, Les histoires, je te jure. C'est pour ça que je suis célibataire et que je suis fier de l'être et tranquille. Euh, tu, tu, tu, tu. Oui, c'est bien ça. Hop, hop, hipim. Ah là. Là, la là. là. Et là, voilà, là ça fait des bureaux, ça fait des trucs bien là, ça doit être bon. Mon avenue devrait être revenu normal. Ah, du coup ça ferait une petite avenue là. Euh, voyons voir qui s'est abonné, ou qui, euh, qui, qui a follow. PP. Euh... Attendez, hein, vous inquiétez pas. Ah bah merci euh, mix Gaming Pro d'avoir follow. Euh, merci à toi, c'est très gentil de ta part. Euh, ah, je peux peut-être faire une avenue comme ça, toute droite. Ouais, je vais essayer de faire ça, genre si je fais ça, que je fais ça comme ça. Oh, ah déjà, l'espace déjà occupé, quoi. directement. Directement, il m'agresse. Ah, attends, là. Pente trop inclinée. Oh, c'est scandaleux. Oh, je vais te mettre là. Hein. Hop, on va mettre les bureaux. Et on va mettre la route. Euh, là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Pourquoi Parce qu'il y a cette route. C'est quoi ce truc-là École élémentaire. Ah, ben voilà. C'est bon, ça. Euh, là. Oui, là. Non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Et je pensais que ça ferait des trucs propres. Pas du tout. Que nenni. Et... Plus jamais je retourne... Ça fait mal. Et plus jamais que je retourne avec une fille. De rien. Ah oui, pour le merci. Eh bah oui. Ce n'est rien. Je suis content que... Les gens follow, tu te rends pas compte, c'est pas courant. <rire> euh, alors. Euh, euh, euh, euh. Comment va-t-on faire Là, là, voilà. C'est faire un truc comme ça. Ah, mais non il a peur. Ah, Et d'accord Ah, il y a l'hôpital. Ah c'est compliqué, hein. il faut d'abord bouger l'école élémentaire, puis ensuite bouger l'hôpital. Voilà. Et hop, ah, voilà. <rire> c'est quoi cette avenue, pas droite. Putain, c'est un alcoolique qui a dessiné ça, c'est parfait. J'adore, cette ville d'alcoolique est magnifique. Voilà. Euh, ah non, mais non, c'est pas des immeubles, c'est des bureaux. Bureau, bureau. Ah, voilà. Bon, là, ça n'a plus aucun sens. Hein. Il y a des quartiers bureaux, des quartiers immeubles. Là, il y a des bureaux, des immeubles et tout. Euh, dans le même quartier. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon alors. Ça, ça m'a l'air Bon. On un petit peu faire ça. Alors là, après, c'est quoi Ville colossale. Hein On va avoir des centrales nucléaires. Boum. Euh, ouais. On commence à manquer un petit peu d'énergie. Grâce à euh, notre petit euh, truc solaire, nous ne manquons plus d'énergie. Et oui, par contre, j'ai plus de thunes non plus. <rire> Alors, école. Euh, ouais. Ça va. Hein collège ça ne va pas du tout rien ne va plus collège rien ne va plus très bien euh ah ah ah mars ah je sais ah, s f euh le Puis on met des bureaux là et tout machin truc bim bam boum ensuite ensuite on prend de l'argent et on met un collège ici voilà et du coup c'est bon euh, collège ça va à peu près 8000 sur 7700 et ouais, là 4200 ouais, ouais ça va j'ai un peu quadrillé la ville quand même avec mes écoles hein. tu viens d'où région centre je n'en dirai pas plus, je ne serai pas plus précis. Euh, car je souhaite quand même garder un petit peu ma vie privée. Euh, oui. Alors, ah oh, plus 18 000. Ah, mais bah, ça rapporte un max. Hein. Essayez de faire un petit peu des... Comment Des transports dans cet épisode. L'épisode des transports. Alors, euh, transport. On va le mettre là, derrière le cinéma. Bim, transport. Le cinéma, on va bien le mettre là, à l'angle. Comme ça. Et ici, on va remettre des immeubles. Du coup, il y aura un trou au milieu. <rire> Alors, euh, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire Attractivité. Mais non, moi, je voulais pas. Je, je voulais faire. Oh Alors, on va faire une... un passage là. Attends, attractivité. Un passage là. Un passage là, un passage là. Cinéma. On va faire bim. Bim bim bim Ok alors je vois à peu près le truc euh, Moi au nord Ah bah j'ai des potes qui viennent un petit peu du nord euh... Une très belle région apparemment Enfin euh, j'ai des origines du nord mais je n'y suis jamais allé <rire> euh... Ah alors on va faire des arrêts de bus On va faire un arrêt de bus là bien sûr Faire un arrêt de bus C'est où le truc C'est là faire un arrêt de bus. Là. On faire un là. Puis un là. Enfin un ici. Euh, un là qui sert à rien. Mais bon, euh, je voulais le mettre quand même. Et voilà, voilà. Et du coup, on a une ligne de bus terminée. Et ça, c'est beau. Voilà. Bon, on a une ligne de bus qui fait le tour de la ville et qui est finie. Voilà, super. Euh, non, non, non. J jamais... Je jamais réfléchi au volume de déchets qui peuvent s'accumuler en deux semaines. Ah, il y a des problèmes de déchets. Euh, un peu, ouais. Est-ce que D'ailleurs j'ai même pas regardé pourquoi les trucs sont, sont partis. Abandonné. Pas de marchandises à vendre. Ah. Abandonné. Pas de marchandises à vendre. Ah! À un moment donné, pas de marchandises. Ah! Il n'y a plus de marchandises. Y a de... Marchandises, quoi. Ah, super. Bon, bah, euh, je sais pas comment on va faire pour nos marchandises. Euh, ouais, je sais pas comment on va faire pour nos marchandises. Pas du tout. Le port, ça coûte combien? 80! Waouh! Un peu cher. Une gare, ça, on avait déjà mis. On va quand même essayer de mettre un port quelque part, mais bon. Euh, ouais. un port uniquement est placé dans un lieu qui dispose d'une connexion de bateaux chercher une ligne de pointillés sur la mer ah coup dur pour le genre français qui comptait faire un port puis qui s'est rendu compte que ce n'était pas possible mais la mer elle est trop loin aussi là et c'est compliqué hein euh... Voilà quoi. C'est pas grave, on va faire... Euh... On va faire, on va faire, on va faire un petit métro. Hein? Un petit métro. On va faire une gare de métro ici. Une gare de métro là. Une gare de métro ici. Une... Voilà, bah, entre les deux parcs en vrai. Ça passe. On va faire une ici aussi. Euh, plutôt là, au coin de la route. Hop, voilà. On va faire une. Euh, euh, voyons voir. Un petit peu dans les quartiers. Genre. Une là. Une là. On va en faire. Une au bord de la mer. Et une... Euh, ici. Voilà, et là, une dernière. Quand même. J'ai plus de thunes. Voilà, une ici. Voilà. ah oh, il en manque une là. Il y a un trou ici. On va quand même pas vous laisser tranquille. <rire> Le mec va quand même pas vous laisser tranquille. On va mettre du bruit et tout. Pas assez d'argent. C'est combien C'est 15 000. Ah, quand même. Fait, mais fait mal, ça hein. fait mal au portefeuille. 15 000. Et un 100 par cellule. Ouais, bon, on verra plus tard pour euh, pour raccorder des trucs. Hein. Vous savez, c'est pas, pas non plus urgent de raccorder euh, tout ça, quoi. Bon, et eh bien, notre petite ville est pas mal. Euh, on a amené des touristes. Hein. Enfin, je pense. Je vais aller voir combien il y en a de touristes et s'il y en a qui prennent les transports en commun, genre euh, le bus. Ah euh, mince, J'ai oublié. Euh, là. Et là et là. Ah là. Voilà. Ça c'est bon. Est-ce qu'on a des trucs genre santé On n'en a pas là. Super. Bon. J'ai rien dit. À déplacer là Voilà, alors Ensuite, ah On commence vraiment à avoir une demande de ouf Exigence industrielle, bureau élevé, sans blague Exigence commerciale faible Exigence résidentielle, aucune exigence résidentielle D'accord, oui, Bah d'abord je, je règle mes routes, ok alors là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, il manque quand même des écoles, il manque un, un collège, Attends. ah non c'est une université, ouais c'est pas grave, collège, école, ça m'a l'air d'être bon, normalement, ouais. du coup si on fait ça comme ça, une espèce de, de mini avenue euh, qui descend jusque là euh, voilà alors est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que euh, tu voudrais bien s'il te plaît mettre ça comme ça voilà et là me rajouter ça je comprends pas pourquoi il y a des petits trous comme ça c'est un peu bizarre c'est même très bizarre. Euh ouais. Enfin bon, en tout cas, ça avance bien, ça marche bien. Notre ville roule comme il faut. On va faire des petites routes. Euh, euh. Ah mince, attends, je sais. Essayez de faire un truc droit là. Là. Hop. Là, si on fait ça. Et ensuite... Ça, abîme. Alors, est-ce que là, on peut continuer notre route ou pas Ou alors, est-ce que c'est impossible Si, on peut. Ça m'a l'air d'être possible. Pas trop incliné. Oh non On va avoir le même problème. On va avoir le même problème. C'est parti. On va faire du terraforming. Euh... Voyons voir. C'est ça. Ok. Alors hop. Pipa pouf. Hop on va faire des trous comme ça. Voilà. En même temps, il y a une butte, quoi. Donc, euh, sûr que... Hop, hop, pip. Voilà. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire avec le gros truc comme ça. Voilà, là on peut faire comme ça et comme ça, est-ce qu'on peut Pas du tout, est-ce qu'on peut Pas du tout et est-ce qu'on peut Peut-être. Ce qu'il nous faudrait là, ce serait genre, il euh... mmh. faudrait qu'on remonte le terrain un peu. Genre comme, comme ça. Alors, voilà. et là, là peut-être qu'on pourrait. Et là, si on met la petite route comme ça, la pente n'est pas trop inclinée. Et là, c'est bon aussi. Oh là, oh là là, c'est -ce compliqué, hein. Oh, c'est compliqué de construire des villes, hein un et là une petite route de pas sympatoche mais on s'en fout et hop hop là à faire ça ça ça ça là aussi voilà alors on va refaire des logements beaucoup de logements voilà du logement du logement les gens veulent peut-être venir chez moi donc on fait du logement je les plains s'ils veulent venir chez moi mais bon Euh, ça, faut pas le dire. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, un peu de logement de temps en temps. On va faire des magasins. Et on refait des bureaux. Et voilà. Et là, normalement, on a une belle ville. Plein de bureaux. Avec des bureaux partout. Ah, eh, nanana. Infrastructure pleine, les décharges et les cimetières, nana, nana. Le cimetière est plein. Bon, on va construire un autre cimetière à côté de toute façon. Alors, on va construire trois cimetières. Et là, ça va être bon. Euh... Voilà. Alors là, normalement, il va plus y avoir trop de demandes. Euh, S'ils si se construisent. Ah mince, j'ai pas mis l'eau. Mais oh, je plie toujours l'eau. Hein. Alors, ensuite là, là, là, on va un petit peu raccorder comme ça. Je sais pas si ça a vraiment d'impact, mais bon. Là, voilà, voilà. Oui, je me suis amusé avec les tuyaux. Euh, Laissez-moi laissez tranquille, en fait. Bon, alors là, ça se construit un max. Mais, il euh, n'y a pas d'électricité. Alors, vous êtes sympatoche, Mais, il n'y a pas d'électricité. Heureusement. Euh, ouais, c'est celle-là. Ah mais si c'est bon normalement Ça il doit y avoir la maison hein. Ah bah non c'est pas bon J'ai rien dit euh, voilà, bon, on va laisser ça. On verra après pour enlever le truc. Pour l'instant, c'est pas mal. Plus 21 000, on gagne un max d'argent. On produit de l'électricité comme il faut. L'eau, on commence vraiment à arriver au minimum, là. Hop, hop, hop. Est-ce qu'elle fonctionne Arr. F. 6, 7, 8. Ok, ensuite on casse celle-là. F, F, F. Ensuite, non, non, non. Ouais, calmez-vous, calmez-vous hein. C'est bon, ça vous avez plus d'eau Ça a deux minutes hein, euh, Tout le monde a déjà eu plus d'eau dans sa vie une fois C'est bon euh, Alors Ça fait que 7 Est-ce que je sais pas compter Très fort probable Alors, ils ont plus d'eau après c'est bon ils ont de l'eau oh. pas possible ces gosses hein. ils râlent parce qu'ils ont plus d'eau mais en fait c'est bon mais en... euh ouais faudrait faire peut-être un peu plus de, de débit c'est un peu bizarre le débit là dans cette rivière euh, ouais c'est même très bizarre Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on fait. Ça m'a l'air de tout remarcher. Apparemment bien. Ok, alors, on va rejeter l'eau maintenant. Ah, alors, hop. Hop. Hop c'est bon, j'en ai déjà deux, et bon faudrait une troisième. Mmh -hmm. Regardez-moi ça. en fait euh, c'est où c'est le quai il est là ah euh, le c'est là en fait ça, ça. On va faire euh, comme ça, voilà. Et que là, on va faire ça et ça. Oh. ça c'est bon Alors, voyons voir comment on peut faire ça. Hop, voilà bon alors ici on va mettre sur ce qui reste de l'immeuble sauf aux endroits où il est censé y avoir des bureaux qui sont très rares ah non c'est bon euh, bon on va mettre de l'immeuble ici euh, voilà râlez pas si vous avez pas d'eau euh, c'est pas notre faute euh, voilà. Voilà. Bon alors au niveau de l'eau d'ailleurs, ça s'est à peu près stabilisé. Ouais j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça s'est à peu près stabilisé. Euh, en tout cas, euh, nous c'est bien. Ça marche bien. L'argent va bien. Tout est bien. On va relier le métro. Ou euh, quoi que... Ah déjà 31 minutes. Hein. Euh, bah, je pense que on le fera dans le prochain épisode. On se retrouve la semaine prochaine en stream euh, pour faire l'épisode 7 et 8 de notre ville sur City Skyline. Euh, salut à tous, j'espère que ça vous a plu euh, euh, et puis euh, bonne soirée. Au revoir, City Sky Spirit. Euh, ouais au revoir. Ah, je perds des gens. Ah non. Ah si. Ah oui. Oh là là. Pourquoi je perds des gens Non, c'est bon, je regagne. Je repère. Je repère. Je repère. Je regagne. Je regagne. Je regagne. Je regagne. Je regagne. Oh, ok. C'est bon, en fait, c'était euh, les maisons qui étaient cassées, mais bon, voilà. Oh, je suis content, je regagne des gens. Bon, allez. Salut à tous. C'était Sky Spirit.